Hello ma amie, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo Je vais tester des tips et astuces que j'ai trouvé sur Pinterest dans les parcs Disney Donc vous allez me voir à chaque fois bien un petit peu différemment C'est normal, c'est parce que je teste au fil de ma visite Et aujourd'hui le défi c'est de trouver l'entrée secrète pour Animal Kingdom Je vous avoue que le parc est bien blindé donc, si jamais on peut éviter la queue, c'est plutôt pas mal. Apparemment, ça se trouve à côté du Rainforest Café, dans l'arrière-boutique. Donc, on va aller essayer de voir si on peut groucher. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt blindé. On va donc essayer de trouver une petite alternative, si jamais c'est faisable. Donc là, on est dans l'énorme Rainforest Café. Qui ressemble beaucoup à Disneyland Paris bien sûr mais en plus grand et apparemment là dedans il y a une entrée cachée pour le parc qui se cache et qui n'est connue de personne donc il faut aller dans l'arrière boutique, c'est ce que nous allons faire donc ça ce serait la fin de la boutique et apparemment il y aurait donc une entrée par ici, on va voir, au pire je demanderai au restaurant, et ouais et ouais c'est vrai vous la voyez ou pas Regardez là-bas, c'est le a c'est la queue, c'est moi Cette première astuce est validée, maintenant on va dans d'autres parcours pour en découvrir d'autres. Je vous emmène. Nous voilà au cœur d'Hollywood Studio, nous sommes devant le et l'objectif ça va être de voir si en ne mettant pas les lunettes, je suis choisie comme espion. C'est apparemment pour ce qu'on sur mon terrain. Alors si l'astuce dirait en faisant une grimace ou en ne portant pas les lunettes pas correctement, je dois être automatiquement choisie comme elles je ne pourrais pas confirmer mais je vous dirai à la sortie si ça a fonctionné ou pas du tout. Bon alors du coup cette astuce validée à moitié. Dans le sens où euh, ce n'est pas moi qui ai été sélectionnée et en plus j'ai eu l'air bien bête parce que euh, il a fallu remettre en marche la traction pendant trois fois. Donc ça fait que je suis restée pendant 5 minutes à faire des grimaces avec mes lunettes genre à moitié sur le nez. Mais la personne qui a été choisie était un enfant et cet enfant n'avait pas de lunettes. Alors est-ce que du coup ils choisissent comme ça, et du coup ils ont préféré un enfant plutôt qu'un adulte, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait qu'ils leur pensent, mais en tout cas euh, n'hésitez pas à tester et à me dire dans les commentaires si ça marche pour vous. J'ai un petit peu de temps devant moi, je vais chercher quelque chose qui s'appelle Caractère palouza Alors euh, d'après internet, c'est un endroit près de Fantasmique où nous pourrons rencontrer des personnages très très rares. Euh, c'est un endroit où il n'y a pas de photopass, où il n'y a que des initiés apparemment qui connaissent, donc je vais essayer de voir de mon côté si je peux réussir à trouver cet endroit jamais il existe vraiment et euh, quel personnage il y a. Croisez les doigts pour moi, j'espère vraiment que c'est une véritable information et pas une intox. Et j'espère également que les guest members pourront me renseigner sur le sujet. Du coup, vu que je suis pas sûre de trouver l'endroit, je teste au guest collection voir s'ils me disent quelque chose. Donc voici le City Hall de Disney Hollywood Studios. J'avoue que je m'attends à ce qu'ils savent pas ce que c'est ou alors qu'ils me disent que ça n'existe pas mais on va voir alors truc de ouf cet endroit existe vraiment il est en dehors du parc elle m'a expliqué qu'en fait il euh, n'y a pas d'horaire défini euh, et c'est pas tous les jours non plus mais c'est des personnages assez rares elle m'a dit qu'il euh, y avait par exemple Mulan et marie Poppins pour ça c'est pas des personnages rares mais par exemple je sais qu'il euh, y a des personnes qui prennent des photos avec Robin des Bois, tout ça Vraiment c'est entre 4 et 7 heures, mais là elle me disait que ça pouvait avoir lieu à 2 heures, comme à 3 heures de l'après-midi donc c'est vraiment très instable en faisant des recherches sur internet je me suis aperçue que euh, le site Kenny The Pirates. Kenny le pirate quoi euh, faisait justement un service comme ça qui permettait de savoir euh, quand est-ce qu'il y avait des personnages et à quelle heure mais ça coûte 10$ dollars l'année et en fait après c'est une application un hein, peu secrète qui vous permet d'avoir les horaires et tout. Mais du coup là apparemment aujourd'hui rien du tout. C'est une astuce que je valide du coup même si je peux pas la tester comme vous avez pu le comprendre parce que ce n'est pas valable aujourd'hui et qu'on ne sait pas à quelle heure c'est et tout. Euh, vu qu'elle a été confirmée par une cast member clairement de City Hall de Disney Hollywood Studios moi j'y crois. Donc, euh... donc voilà et maintenant on va aller tester une dernière astuce que j'ai vue sur les Disney Hollywood Studios qui concerne de Vision 3D. Alors... Pour cette troisième astuce, nous sommes à Me de Vision 3D et le but ça va être de trouver dans la file d'attente qui Under the Mat. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si je vais réussir à trouver ça, je sais pas pourquoi je cherche. Euh, J'ai vu ça sur internet là encore, on va essayer de trouver et voir ce que ça donne. <musique> Bon bah comme vous pouvez le voir rien dans la fiche d'attente. On va voir si en sortant j'arrive à trouver quelque chose mais là fail. Bon du coup j'ai essayé, j'ai cherché, euh, même à la sortie de l'attraction, j'ai rien vu donc je pense pas qu'il y avait de clé sous le tapis ou de trucs un peu comme ça, un peu bizarre. Euh, du coup c'est un gros fail. <rire> euh, du coup bah oui je ne valide pas cette astuce puisque je n'ai pas vu de espèce de truc de ticket ni de clés sous le tapis. Donc euh, j'ai pas trop compris non plus cette astuce mais décidément euh, ce qu'on lit sur internet à propos d'Hollywood Studio euh, ça laisse un peu à désirer. Cette fois-ci me voici à Epcot la Pixie Army pour tenter une seule et unique astuce que j'ai vue ici. Donc nous sommes au pavillon canadien et apparemment on peut téléphoner en Angleterre et dans d'autres pavillons avec les cabines téléphoniques qui se trouvent juste ici donc j'ai le numéro à portée de main, euh, je vous mettrai ça euh, dans la vidéo on va tester, voir si quelqu'un répond, s'il se passe quelque chose, je ne sais pas en tout cas j'ai hâte de voir si cette astuce fonctionne, je pense que ça peut être très très drôle voir s'il y a quelqu'un qui répond ou quoi mais le mec derrière moi a l'air de passer pas mal de temps dans la cabine donc à mon avis il doit se passer quelque chose <rire> voir ici il y a des numéros qui sont juste indiqués quand euh, moi de mon côté j'essaye de décrocher le téléphone sans rien il y a juste une sonnerie, il n'y a pas il a rien qui se passe et maintenant on va voir ce que ça donne si j'essaye d'appeler les numéros qui sont marqués j'essaye de téléphoner <rire> ça fait bizarre ça sonne en plus hein, pour de vrai imaginez quelqu'un décroche bon, en tout cas là il n'y a rien qui se passe j'ai essayé d'appeler au pavillon euh anglais puisqu'il y a trois cabines là-bas. Ça sonne mais ça répond pas. Alors ça n'a pas fonctionné puisque personne n'a décroché mais j'ai bien entendu qu'il y avait différentes sonneries sachant en plus qu'il y a des numéros qui sont indiqués là-dedans. Ça prouve que les cabines téléphoniques fonctionnent. Je pense donc qu'on peut dire vraiment que ça, que ça marche euh, que c'est une astuce qui est véridique et je pense que ça peut être plus drôle à tester au pavillon anglais puisqu'il y a trois cabines téléphoniques donc on peut voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur et c'est d'appeler le numéro. Voilà Donc voici les cabines anglaises mais comme vous pouvez le voir, il n'y a personne à l'intérieur, donc je ne vais pas pouvoir tenter l'astuce. Mais je pense que ça peut être beaucoup plus drôle à faire ici. Donc, euh, petite astuce en dehors des parcs Disney, puisque ça n'a rien à voir. Si vous logez en hôtel Disney, vous aurez le droit du coup à tous les transports qui y sont liés. Et sachez que si vous demandez des transportation cards euh, dans les bus, également au monorail, vous avez... Vous avez des cartes à collectionner, alors il faut savoir que euh, moi c'était une astuce à laquelle je ne croyais pas du tout et en fait j'étais très agréablement surprise et je vous montre ça, je vous montre à quoi ça ressemble et en fait il y en a 27 à collectionner. Donc voilà comment est-ce que ça se présente, donc il y en a différentes à collectionner avec à chaque fois différents personnages et en fait le truc qui est assez amusant c'est qu'à l'arrière vous avez des questions et des fun facts euh, sur euh, les parcs Disney. Donc je trouve que c'est plutôt rigolo à collectionner et ça fait quelque chose d'un peu interactif euh, sur tous les trajets en bus que l'on peut faire. Bon, nouvelle astuce sur au Magic Kingdom, apparemment il y a une statue cachée du côté de Main Street de Roy au Disney qui est beaucoup moins connue que celle de Walt. On va aller chercher okay. ça ensemble D'après les informations que j'ai, cette statue serait cachée entre City Hall et la caserne des pompiers. Donc euh, je vous emmène avec moi et puis bah, on va chercher ça ensemble. Mais j'ai un petit peu peur parce que la caserne des pompiers est fermée pour le moment. Alors j'espère que euh, cet endroit-là n'est pas fermé non plus. Ce sera qu'un feuille supplémentaire de cette vidéo, vous me hein. Donc voilà, donc là on est dans la zone. Donc ça c'est censé être la caserne des pompiers qui est fermée. Là on a les toilettes entre City Hall et ça. Donc ça peut pas être là. là. on a la gare. On a City Hall ici. Je me demande si c'est pas tout au fond. Je vais essayer de voir si je peux aller tout au bout, voir s'il y a pas une statue. Mais sinon ça me semble pas. Ça me semble être un début de fail. Donc bah là c'est pareil, il n'y a rien du tout. Et là c'est la chambre de commerce, donc encore moins. Bon bah.. Donc, après avoir demandé à une cat member à la chambre de commerce, euh, en fait je suis passée devant et je l'ai pas vue. <rire> Attendez, on va aller voir ça. Elle m'a dit que c'était juste devant l'arbre. En fait, c'est juste derrière cet arbre aussi, apparemment. On va aller voir. Alors, je dois vraiment pas être très douée en anglais ou alors j'arrive pas à me faire comprendre, mais là il n'y a rien. Il hein. y a juste les toilettes. Donc, je vais regarder encore après. Mais en tout cas, elle m'a bien confirmé qu'elle existait. En fait je suis très très con parce que euh, était juste en plein milieu en fait, vous voyez, là il y a le château, là il y a la statue, avec Minnie en plus, donc voilà, je me coucherai moins bête et jusque là je ne l'avais jamais vue. Hein. C'est peut-être parce qu'il est avec Mini, je ne sais pas. Donc si jamais un jour vous le cherchez, vous voyez normalement on m'avait dit que c'était entre City Hall et la caserne de pompiers, donc dans cet espace là, et en fait, donc là vous avez Main Street, et il est sur le banc juste ici. Voilà, voilà. Pour cette rencontre avec Fiep je voudrais tenter quelque chose. Apparemment, quand on claque des mains en disant Tinkerbell, il y a quelque chose qui se produit. Donc, je vais tester. Si jamais je peux filmer, on va voir ça ensemble. Et sinon, je vous ferai mon feedback juste après. Cette photo location de ouf, franchement. la Magic Kingdom et il y a une astuce que je veux tester auquel je crois absolument pas, pour moi c'est du bullshit apparemment euh, l'effet des skybures se retire ici et quand elle se retire il y a une sonnerie qui retentit et il y a un cast member qui fait de vous un prince ou une princesse et qui vient vous couronner, j'y crois moyen je vais essayer à chaque fois. Peut-être que quand ça se débloque on obtient le résultat escompté, c'est-à-dire euh, se faire couronner et qu'un casse member arrive mais bon, euh, comme vous pouvez le voir ça ne se passe pas à chaque fois. Donc pour moi c'est un gros fail. Et à présent je vais tester une autre astuce puisque à Tokyo. Donc euh, l'équivalent de celui qu'on a à Disneyland Paris, il y a un livre des souhaits qui est caché et tout un espace lié à la Bonne Fée. Donc je vais aller voir ça, je vais aller explorer le restaurant et voir si on peut trouver quelque chose ou pas. Et si c'est le cas, j'écrirai un vœu. Comme vous pouvez le voir, le restaurant est bien plus grand que celui qu'on a à Disneyland Paris. Par contre, j'avoue que je ne sais pas trop où c'est caché le wish book. C'est fou comme ça ressemble à celui de la maison. Je me sens comme chez moi, là. Bon, et bien sûr, c'est une information qui est réelle, puisque euh, juste ici, vous avez la fée bleue, avec ici la possibilité d'écrire vos vœux. Donc, je vais écrire un vœu. <rire> J'adore ce vœu, il me tue de rire. Non, mais c'est une blague sur et je vais tenter une nouvelle astuce que j'ai vue sur le net, apparemment à Jungle Cruise ils ont des cartes spéciales des maps, donc je vais essayer d'en demander une à un cast member, voir ce si en ont allons-y bon, bah, ça a été très vite, j'ai demandé à la première cast member que j'ai croisée et en fait cette astuce est vraie mais pas à Welsyssey World, ça marche qu'à Disneyland Resort, donc petit fail pour moi, mais une astuce plutôt cool de valider malgré tout alors, d'après les rumeurs, si on regarde les gens sortir le soir de Haunted Mansion et qu'on fait bien attention, on va voir des effets qu'on ne voit pas normalement puisqu'ils sont derrière nous quand on sort de l'attraction. Donc, je vais regarder et voir si je vois quelque chose. Mmh. Apparemment, ce serait des ongles ou des choses un peu dans ce style-là. Mmh. Du coup, je suis derrière l'attraction et euh, comment vous dire je vois rien de très particulier à moins que ce soit un peu plus loin que ce soit dans l'attraction mais sinon c'est un gros fail bah, du coup je ne valide pas du tout cette astuce hein. <rire> comme vous pouvez le voir c'est un gros fail, il n'y a rien de particulier qui se passe ou alors c'est dans l'attraction mais dans ce cas là c'est différent mais sinon on ne voit rien du tout hein. Alors, j'ai lu une astuce selon laquelle si on ride dans Phantom Manor en mettant sa batterie en mode avion, non seulement la batterie euh, est gardée, mais en plus de ça, elle va charger. Alors cette astuce-là, mais j'y crois pas du tout, <rire> j'y crois pas du tout, mais bon, on va voir si ça fonctionne, donc euh, je suis en train de faire la queue pour Hunted Mansion, je viens de mettre mon téléphone en mode avion, et on voit ça à la sortie, pour voir si ça fait un quelconque qui c'est un énorme fail, ma batterie est à 6% ça n'a absolument pas chargé comme je le pensais euh, cette astuce est complètement fausse je voulais également vous parler d'une autre astuce ma Pixie Army, puisque on peut lire également sur internet que le spectacle du soir Happy Ever After, il est conseillé d'être du côté droit au Central Plaza, donc plutôt côté Troumour Roland. c'est une astuce que je valide alors je ne sais pas de ce côté là le premier soir mais en fait ce qui est intéressant c'est que vous avez clochettes qui s'envolent dans le ciel à ce moment là, et donc du coup si vous êtes du côté droit vous voyez mieux, donc je vous recommande cette astuce à 100%. Voilà ma Pixie Army j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour moi n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si ce concept de vidéo vous a plu si vous aimeriez que je fasse ça dans d'autres parcs et dans en Paris pourquoi pas si jamais vous avez des astuces principalement à en Paris que vous voulez que je teste, que vous avez eu sur internet, des rumeurs ça, n'hésitez pas à me les partager en commentaire et je me donnerai une fois de faire ça je me suis beaucoup amusée à faire cette vidéo, j'aime bien démêler le vrai du faux donc euh, c'était très rigolo. N'hésitez pas du coup à me mettre un petit pouce en l'air si le concept de la vidéo vous a plu, à mettre un commentaire pour me dire quelle astuce ou fausse astuce vous avez préférée et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, abonnez-vous, je vous aime. <tousse>